Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo consacrée aux jeux de société, jeux de figurines et jeux de cartes en tout genre. Nous vous proposons cette semaine de découvrir la boîte de base du jeu de cartes évolutif, La Légende des Cinq Anneaux, publié par Fantasy Fly Games. Il s'agit ici d'un nouveau jeu de cartes dans l'univers de Rokugan, la première version ayant été publiée par Alderac Entertainment Games en 1995 et adaptée sous la houlette de John Wick en jeu de rôle. Fantasy Fly Games signe avec la légende des cinq anneaux le jeu de cartes évolutif, un retour en force de la licence et de cet univers fantastique largement inspiré du Japon médiéval dans lequel évoluent de nombreux clans œuvrant pour l'Empereur et la protection de l'Empire d'émeraude des menaces de l'Outre-Monde. On retrouve tout naturellement au sein de la population Rokugani, une caste de samouraïs obéissant au code du Bushido, des Shugenjas, personnages dotés de pouvoirs magiques élémentaires, et nombre de courtisans intrigants évoluant autour de l'empereur Hantei et des nombreux clans euh, de Rokugan. Le jeu compte aujourd'hui de nombreuses extensions publiées sous forme de cycles, sortant à un rythme régulier et proposant de nouvelles cartes pour affiner votre stratégie et vos decks je vous propose dès à présent de plonger dans l'univers de Rokogan et découvrir en détail et en ultra haute définition le contenu de la boîte de base du jeu de cartes évolutif La Légende des Cinq Anneaux.